Bonjour mesdames et messieurs, c'est Greg Aiziris. on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis Kalmos comme d'habitude, je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu, d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui on va réagir à une chanson de Sagopa. Cette chanson m'a été recommandée plusieurs fois dans les com de mes dernières vidéos et je me suis dit aujourd'hui j'ai réagi encore à une autre chanson de Sagopa. Commençons cette vidéo. Ça commence plutôt bien. L'instrumental, genre, c'est, genre, c'est comme les, les instrumentales des 2000, des 2000 jusqu'à 2005, vous voyez les délires. C'est pas comme les instrumentales actuelles, c'est très différent. J'ai l'impression c'est comme s'il si il dit fuck fuck fuck tout. <gülüyor> fuck tout, il fuck tout. Peut-être c'est ça. Je pense que c'est ça parce que je ne comprends absolument rien de ce qu'il chante Il dit c'est fuck fuck fuck. Mais c'est un type de gens qui kick en fait. Il kick en fait. Non non, c'est mec, hein. Ce mec, il a du potentiel, je ne sais pas. Hein. Mais il rappe très, très bien. Il rappe très, très bien sur tous les instrumentales presque sont dans cette série de chansons. C'est une suite logique. C'est une suite logique en commençant par l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5. C'est une suite logique, j'ai déjà réagi déjà à l'épisode 2, je pense. Ça c'est l'épisode 3, genre. Ça se suit, hein, c'est comme s'il si raconte quelque chose d'intéressant en fait. Il raconte sa vie, comment il a commencé en fait, comment il est entré dans des trucs et tout. Vous, vous, vous comprenez déjà de quoi je parle en fait. <musique> Parmi mes rappeurs préférés turcs, c'est parmi mes rappeurs préférés turcs. Il est âgé, mais il chante très bien. Il chante très très bien. Il chante très bien. <muches> C'est des nids de caille, volant, gisant, piquants, sans cailles, Ben insanlar la vie continue, un peu de la Je ah non, non, non, c'est vrai hein? c'est vrai qu'il saute bien. Je ne sais pas s'il si part où je ne sais pas s'il si fuit quoi. Euh, J'aime bien ses plans, les plans où il est sur les bateaux. ouais voyez, il a c'est comme dans un film et toutes les étoiles et tout. <muchat les> Il a fait naufrage au milieu de la mer Maintenant il cherche de l'aide Il est seul Il ne sait pas où aller au fait Puis lui il n'a même pas apporté à manger Il n'a rien pris Il voulait juste traverser Il voulait traverser mais il n'a rien pris Même pas à manger Rien, rien, rien Il se demande comment est-ce qu'il va regagner l'auberge au fait si quelqu'un a fait naufrage, il est seul et puis il a faim et tout, il va commencer à se projeter des images. Il hallucine toujours, il hallucine toujours. Il a des regrets, il voit il, il des trucs en fait. Il se bat même dans les villes gens se... Lui, il croit qu'il se bat avec les gens alors qu'il y a personne en fait. C'est juste son imagination, c'est juste son imagination. Il a exprimé quelque chose d'intéressant dans cette vidéo Genre la solitude qu'il a Il veut aller quelque part mais il a fait naufrage sur la mer et tout C'est juste la solitude, dans cette chanson il exprime la solitude qu'une personne peut avoir Et cette solitude peut mener peut-être à la mort, à la dépression On aura même envie envie même de se suicider vous voyez cette envie là de se suicider parce que nous sommes seuls la solitude tellement que la solitude nous ronge et cette dépression là c'est ce qui mène souvent les gens à, à mettre fin à leur vie en fait. du coup sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu laissez un gros pouce bleu abonnez-vous et suivez moi sur... comme instagram et guruchurus see you bro.